Donc on va commencer, puisque M. Pess est arrivé. Bertrand Michel, Moitrie marie claude Diano-Michel, Bonnie-Jélicari, Polisti-Michel, Sakeli-Marie, Samon pierre Daniel Diti, Ficheli, roise Rois Pérez, Aniël Delay Stéphane, Gana-Henri, Hilar-Elisabeth, pouvoir voir Madame le maire. Antonini, Marie-Ange, pouvoir Jean Jean-Michel, Ambrogio. Ambrogio, Jean-Michel. Maggie, Edith. Langley, Marinette. Lanza, Catherine. Absent. Léon, Père, Patrick. Basini Alice, Pouvoir, à Michel, Monisti. Salut, Albert, Pouvoir, à M. Monisti. Ah, M. Ponesti, pardon. Ponesti, Dominique. Mercurio, Frédéric. Pouvoir, Brigitte Mercurio. Pouvoir, M. Mercurio ricardier Dievi, Chanva-Éric, giselle excusez, Crépin-Robert, présent. Mirandon-Gilbert pour voir M. Crépin, crépin charline pour voir M. Guenard, Pèse jean loup Falcou-Jean-Noël, présent. présent. Euh, nous, nous allons désigner la secrétaire de séance, Caroline Nicheli, qui est contre, qui s'abstient, merci. Avant de commencer, je vais vous demander de bien vouloir valider l'ordre du jour qui est légèrement modifié avec l'approbation de la délibération numéro 15 avec un caractère d'urgence puisque nous devons intervenir avant trois mois et avant trois mois nous n'aurons pas de conseil municipal. Donc nous sommes dans l'obligation de passer cette délibération ce soir. Qui est contre Qui s'abstient Merci. Alors, le procès verbal du conseil municipal du 28 mars 2018, approbation Oui, Oui, juste pour signaler une coquille, page 25, première ligne de mon intervention, je parlais de la taxe, de la publicité, et non pas de l'attaque, mais il y a des lapsus amusants. mais il si vous quand même entendu le conseil municipal, vous interroger sur un article de presse, parvenu il ce matin, si vous, vous permettez, pour l'affaire Benalla. Je ne sais pas si vous avez vu ah l'article de presse. Non, mais aussi, c'est des signataires, vous en faites pas oui. partie. Euh, Est-ce qu'on avez... pourrait, est qu pourrait connaître votre position Oui, oui, ben je, je suis pour une demande. Effectivement, vous avez remarqué que c'est ce les élus. ne le figure pas dans sa Oui, euh, vous n'avez pas dû lire bien le titre. Je vous rappelle que je suis une élue UDI et c'est marqué les élus LR. Moi, je dis la liste des signataires, vous ne figurez pas mal. Non, non, non, la, la, le titre, c'est marqué les élus LR. Regardez-moi, hein, au-dessus des... Non. Les élus LR, c'est trop, hein. trop vague. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, c'est pas... trop. non, non, non, non, non, non, et c'est à ce titre que j'ai dit qu'effectivement, il faut demander des explications, mais je ne suis pas élu LR pour le moment. Voilà, ça vous passe. Voilà. Et oui, ça j'étais sûre que que me la posée, Alors ça c'est hein. déplié. Oui, oui, je suis toujours élu UDI, hein, contrairement à ce que... Tout, euh... Et oui, c'est marqué élu LR. Voilà, je travaille avec Eric Sophie. Oui, oui, mais je travaille avec Eric Sophie. Vous imaginez bien que je soutiens. Cette demande, et eh oui, il n'y a pas de ni c'est comme ça. Eh oui, ça vous embête bien. Et eh oui, ça vous embête bien. Donc, qui est contre Qui s'abstient Merci. Alors, les décisions municipales prises par le maire en vertu des dispositions d'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Donc, il vous est demandé euh, de prendre acte des décisions municipales euh, 1806-0143 du 706 2018 au 1807-01-74 du 3 juillet 2018. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions modificatives Non. Non, mais sur l'approbation du, du précédent concert. Fait... On vient de le faire. Après... Et oui, vous n'avez pas... pas, il faut vous concentrer dans le syndicat de chemin. On le distrait beaucoup cher. Ah ben C'est très bien. bien, si ça vous occupe. Alors, rapport de gestion. 2017 de la Sainte-Sophie Sofia à Habitat. Donc je pense que vous avez lu ce rapport dans son détail, je ne vais pas y revenir parce que ce serait très long. Donc vous avez noté euh, les éléments importants. La société est composée de 24 actionnaires, le principal étant la ville d'Antibes avec Valoris qui est actionnaire à hauteur de 11,4%. Euh, un représentant pour la ville euh, de Valoris au conseil d'administration, donc moi-même, les chefs qui de valoris euh, Les résultats, donc, sont bons, vous avez pu le constater, donc euh, la est en très bonne euh, santé. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est le patrimoine locatif. Au 31 août 2017, le patrimoine est constitué de 1523 logements et de 35 locaux, des logements plus PLAI, PLS, 1391 logements non conventionnés, 16 foyers jeunes travailleurs, 39 logements, foyers logements d'urgence, 16 logements, résidences sociales, 101 logements, commerces bureaux, 35 euh, lo, locaux, l'actif net effectivement est, est bon. Nous nous avons encore une garantie euh, de la semi à hauteur de 185 000 euros 31 12. 2017, ce qui est rien par rapport à la dette bancaire de 93 990 000 euros de la scène 3112 31-12-2017. Est-ce que vous avez des questions particulières Pas de questions particulières. Donc, nous prenons en de ce rapport de gestion établi sur l'activité de l'Antipolis à l'État. Délibération euh, numéro 5. Non rapport de gestion de la SPS pour 2017 bonsoir madame le maire bonsoir mes chers collègues bonsoir mesdames et messieurs juste un petit préambule ce soir moi aussi parce que il y en a plusieurs qui sont lancés euh, ça concerne euh, le fait que ce soir il y a ville et métier d'art vous savez que nous sommes partis de, de, de ces villes qui sont ville et métiers d'art et il va y avoir une remise de, de prix à l'hypodrome de quaine sur mer et donc comme nous avons le conseil municipal <coughs> euh, je suis délégué par madame le maire dont je représenterai bien évidemment tout le conseil municipal et la ville de Valoris à cette très belle manifestation où euh, une course a lieu et plusieurs courses bien sûr mais une c'est le prix des céramistes de la ville de la Valoris, de Valoris une, euh, donc, euh, une céramique sera remise. Cette fois c'est M. Cierry Randrom qui l'a Il est d'ailleurs sur place, il fait euh, euh, des démonstrations, de tournage, etc. Voilà, donc je voulais m'excuser au de vous tous et je savais donc à mon pouvoir, Mme Karim Bonichili, à partir de la sixième délibération, dès que j'aurai terminé le voilà. Alors, en ce qui concerne la délibération euh, sur le rapport d'activité euh, de la SPS SOFIA, vous avez, euh, évidemment, une un, un synthèse qui vous a été présentée. Vous avez également euh, un, un projet de rapport de l'Assemblée Générale. Et à votre disposition, comme d'habitude, il y a le rapport de gestion complet qui est au secrétariat général, ça fait une centaine de pages, on a pensé que pour des économies de papier, c'était plus utile de l'avoir ici à l'étage. Si vous voulez le consulter, il n'y a pas de problème. Mais on vous a quand même mis euh, le projet de rapport de l'Assemblée générale qui est quand même assez bien détaillé. Euh, Madame Pou a réalisé une synthèse très, euh, euh, très performante, comme d'habitude. Euh, bon, je ne pense pas que ce soit utile de, de vous la lire, parce que vous n'avez que toute connaissance. Euh, donc euh, vous voyez que c'est une société qui, euh, qui marche bien, qui rend beaucoup de services à toutes les villes qui euh, euh, demandent son, son soutien au niveau des aménagements. Voilà, est-ce que cela vous suffit de prendre acte ou pas bah, Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui, alors c'est la deuxième délibération que je vous présente ce soir. Euh, donc là aussi, je ne vais pas le lire, la lire pardon. même si elle est courte, elle, euh, elle se résume de la manière suivante euh, elle a pour objet délibération de faire évoluer la tarification de la taxe de séjour pour tenir compte de l'évolution de l'offre de l'hébergement touristique et notamment euh, le développement des plateformes du style Airbnb dont on a déjà parlé ensemble. La loi, vous l'avez vu, elle prévoit deux modifications euh, qui rentreront en application en janvier 2019 et qui impliquent pour la ville de délibérer avant le 1er octobre de cette date. Donc les deux articles de loi 44 et 45 prévoient la modification de la tarification pour les hébergements en attendant de classement ou non classement. Aujourd'hui, pour rappel, le prix est forfaitaire pour l'annuité. Il faut fixer un pourcentage du coût de l'annuité qui doit se situer entre 1 et 5%. Et compte tenu des éléments que nous avons et de, des villes voisines, nous avons choisi euh, de faire un taux médian de 3% comme la ville Nantes. à A partir donc du 1er janvier 2019, toutes les plateformes euh, devront collecter cette taxe de séjour pour euh, les collectivités et je déjà à la collecte depuis le 1er mars de cette année et Airbnb depuis le 1er juillet. Voilà. Euh, donc ce sont des bonnes nouvelles et c'est la suite logique de ce que nous avions annoncé puisque nous avions commencé à travailler sur, euh, sur ces relations notamment avec Airbnb. Donc vous êtes invités hein, à voter cette nouvelle grille de, de, de tarifs qui sera applicable à partir du 1er janvier 2019. Voilà. Vous avez Une question, une remarque. Cette délibération Airbnb est une déclinaison d'une loi nationale, et elle va dans le sens de nos propositions répétées depuis 2007. Le fait qu'il y ait collecte et reversement directement par la plateforme devait reverser, enfin, devrait nous permettre de, de, ré, de récolter à peu près peut-être 100 000 euros de, de recettes supplémentaires, en tout cas plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc je vote avec plaisir cette, euh, cette ressource nouvelle. Merci. L'autre question Qui est contre Qui s'abstient Merci. Donc mes chers collègues, mesdames et messieurs, voilà. euh, bonne continuation. plan national action thermique, convention d'anticipation foncière, avec l'EF-BACA et la CASA, M. Fiennes. La commune de valoris golfe jean a été désignée par l'État pour bénéficier du dispositif action de ville en faveur des villes moyennes. C'est un dispositif qui représente la somme de 2 millions d'euros. Les premières mesures de ce dispositif sont destinées à faciliter et à soutenir le travail des collectivités locales à inciter les acteurs du logement et de l'aménagement à réinvestir les centres-villes, à favoriser le maintien ou l'implantation d'activités en cœur de et, globalement, à améliorer le comport de vie des habitants. Dans ce contexte, la commune, l'établissement public foncier, en province de la Côte d'Azur et la Casa, envisage de s'associer pour conduire une politique d'anticipation foncière. Alors, anticipation foncière, il faut comprendre d'achat, de foncier. Sur le périmètre cœur de ville qui correspond au centre élargi de Valoris. Vous avez un plan sur la ville. Un projet de convention d'anticipation frontière a été élaboré. Que voient les démarches d'intervention suivantes Assurer une veille frontière sur l'ensemble du périmètre et saisir les opportunités d'acquisition sur des îlots stratégiques par l'inversion du droit de préemption renforcé ou pas, ou par ou, pas, ou pas, à C'est-à-dire que BF pourra. Acheter directement à l'amiable ou faire des dégâts. Maintenant, si euh, les trois acteurs sont d'accord sur le bâti à acheter. Préciser et valider les périmètres d'intervention publique au sein du périmètre de de vie, on d'accord. Mettre en œuvre les outils nécessaires aux actions de protection, d'anticipation foncière et de régulation des prix. Alors, le PFAK atterra les délais jugés intéressants après accord de la commune et de la CASA à un prix n'excédant pas celui des domaines, et, et où le juge d'expropriation, dans le cas où il y a, il y a expropriation. une expropriation, les biens acquis dans le cadre de cette convention seront dans un premier temps remis en gestion à la ville, ils pourront dans le deuxième temps être transférés dans une nouvelle convention d'intervention foncière en phase impulsion réalisation ou être cédés à la CASA en cas d'abandon de la convention. C'est que je vous explique. Le préfinancement du bien, c'est ce qu'on a mis en œuvre sur le chemin entier. C'est-à-dire que si on a une un bâti qui nous intéresse, on peut l'acheter, on peut le rénover. Mais après, on peut le donner en gestion avec une nouvelle convention à quelqu'un d'autre, ou le revendre à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que demain, auteur, on qu on un promoteur, imaginez qu'on rénove un bâti complet dans la vieille ville pour améliorer le cadre de vie. Il se peut très bien que de même, un investisseur vienne nous voir en nous disant, mais moi je suis d'accord pour le reprendre et nous le Et c'est ça la deuxième promotion. Donc un vérité, on final, s'en remet à l'État, que ce soit des logements ou des commerces, mais rien ne nous empêche derrière, après, de les recéder à notre exploitant. La convention prendra fin le 31 décembre 2024. Elle fera l'objet d'une prorogation avenir si nécessaire. Son retard est de 2 millions d'euros. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le projet de convention d'anticipation foncière sur le site Cœur de Ville, entre la commune de Valoris, le Flejoin et le PF PACA et la Casa, d'autoriser Madame le maire à signer cette convention et tout le s'y Question Oui. Oui, vous dire bien entendu, on est très favorable à cette action. C'est la poursuite de ce qui avait été engagé par le dépassé dans le cadre des eaux D'ailleurs, je me plais à, à vous inviter à regarder la page 2 de cette note qui a été jointe au projet de libération. Dans le pré on rappelle bien que depuis 2004, une politique volontariste a été menée à travers le groupe pour renforcer le européen de 2009, 2009 à 2012. Des actions d'accompagnement ont été menées, engagement visa, charte de qualité, des façades, des devantures, l'ordre de mise en lumière. Voilà, sous les 6 des 5 ont été. Était... Député et traité, Moi, je trouve que le milieu passé est très, très, très positif. De côté tout à fait. C'est la continuité que vous avez raison. Voilà, c'est une continuité. Bon, est tout à fait, enfin, voilà. Par contre, il y a des, tout à fait, une petite coquille au niveau de la population de Valorique, parce qu'il y a ici peut 32 610 habitants. Je donc, donc, ça me paraît un peu. Hein. Non, là, on a décidé plusieurs fois que l'INSEE... Euh... Ouais. Et on ne sait pas, on a essayé de corriger, euh, ils nous ont dit que c'était une histoire de comptage, euh, que le système avait changé, etc. Il y a plusieurs villes qui ont perdu euh, des habitants. Alors, euh, on ne sait pas tellement perdre des habitants, parce qu'on sait très bien qu'on n'en a pas perdu, puisque on le voit aux écoles, aux crèches, aux attentes des habitants et des jeunes groupes. Euh, pour autant, le petit perte d'habitants dit perte de dotation. C'est là où c'est euh, délicat. Inusérité. Dès que nous sommes arrivés en 2014, nous avons eu une perte de dotation massive au-delà de ce qui était euh, prévu par l'État qui naturellement a continué à baisser les dotations d'une manière euh, importante. Voilà. Donc euh, plus de questions qui est contre, qui s'abstient, Délibération numéro 7, terrain d'assise ancien garage démolie, cadastre AT62, 184 avenue de la Liberté, Golfe-Jouan, La commune de Valoreux de Golfe-Jouan, propriétaire d'un terrain situé 184 avenue de la nationale 7, avenue de la Liberté, Golfe-Jouan, cadastré AT62 une superficie de 13 mètres carrés. vous avez une idée entre le chemin des Coursettes et le, le, le virage pour aller à où il y a l'institut qui est peine en violet. Le bien avait été appréhendu par la commune de Valoris-Golfe-Jean lors d'une procédure de bien vacant et 100 mètres menée en 2004. Alors c'est 13 mètres carrés qui, qui font à l'heure actuelle plutôt au fil de poubelle. On est plutôt embêté à nettoyer euh, puisque c'est une petite enclave euh, sur la, la nationalité. Ce terrain n'est pas utilisé par la commune et se trouve régulièrement occupé d'objets importants oui, qui servent de dépôt. Par un courrier du 12 juillet 2018, monsieur François maillard propriétaire d'une maison accueillie à, à ce terrain, s'est porté à 4 heure de ce bien au prix de 4000 euros, conformément à l'évacuation réalisée par la de Et comme il nous coûte de l'argent pour l'entretenir, la favorable au lui Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la vente du semien en prix de 4 000 euros. D'autorité, madame la maire a engagé toutes les démarches et a signé tous les documents relatifs aux actes et effets ci-dessus exposés. La question qui est con, qui s'assume merci. Fête de la pôtre tarification, produit dérivés, madame Bonucci. La vie de de votre rue, je l'embranis la fête de la pôtre un artiste de la ville réalise le visuel de l'année qui sera décliné sur différents supports. Cette année, c'est Jacob de Afin de permettre aux visiteurs de garder un souvenir de la fête, des t-shirts et affiches porteurs du visuel de l'année sont proposés à la vente. La tarification de ces produits doit être fixée par délibération du conseil municipal. Enfin, le tarif est bien changé, donc 5 euros pour le t-shirt et 5 euros pour l'affiche. Donc, est-ce que vous avez des interventions Des interventions Qui s'abstient J'en profite au passage pour féliciter Mme Karine Molnitschelli et son service pour ce week-end exceptionnel beau, magnifique et féerique. En la fête fait, Picasso était tout à fait spectaculaire. On avait des personnes de toute la région qui sont venues, donc des milliers de personnes identiques pour le feu d'artifice qui a compté alors là on a eu en comptage, puisqu'il y a fait une zone protégée, 4000 personnes. Donc, je pense que les choses vont bien pour valoriser une attractivité tout à fait intéressante. Délibération numéro 9, attribution et autorisation signature du contrat de délégation du service public pour le service de la restauration collectivité du CCAS et de la ville, madame Sacré. Bon, bonsoir. Merci, Merci. Merci. Merci. Merci la restauration scolaire, la petite enfance, la jeunesse et l'espoir et le CCAS. Jusqu'à présent, la ville l'a recours pour la gestion de son service public de restauration collective à un prestataire via la passation d'un marché public de fourniture et services. Ce dernier devait assurer, outre la livraison de repas via la cuisine centrale, le service de repas sur certains sites, ainsi que la facturation et le recouvrement des factures pour compte de la ville. De son côté, le CCAS de le dispose également d'un prestataire distinct pour la fourniture de repas pour le restaurant mini-jour et le portage à domicile. Ces deux marchés publics viennent à échéance au 31 août 2018. La ville a sollicité un cabinet de conseil comme assistant au maître d'ouvrage de cabinet APA, notamment afin d'analyser ses besoins et ceux du CCAS, élaborer les cahiers des charges, analyser les candidatures et les offres accompagné aux négociations et rédigée des pièces contractuelles. La date limite de débit, en ville à a été fixée au 5 mars -20 2018. -20 -20 -20. A ce titre, la commune a reçu deux plis, offre et, et sélection. Sur la base des critères fixés dans le règlement de la consultation, valeur la technique et l'île non hiérarchisé, il ressort que l'offre de Solexo est économiquement la plus avantageuse. Les éléments principaux en sont les suivants. Passation du contrat pour une durée de 7 années. La valeur du contrat sur cette année, 16 298 099 hors taxe. La valeur obtenue pour les travaux de la cuisine centrale, 862 006 hors taxe. La valeur obtenue pour les travaux sur l'office Gachon, 19 407 euros hors taxe. La proposition de reprise de 100% du personnel de production et la reprise de 4 ou 5 agents municipaux volontaires. Le plan de progression d'origine des denrées de l'année 7 de à l'année 7 est le suivant. 31 à 42% de l'eau, 20 à 30% de bio, 25 à 30% de sédiments. Une réunion interne et inter-service est en cours afin de fixer les coûts de toutes ces prestations. Autant rien ne sera décidé avant le mois de janvier ou février 2019. Le budget actuel peut absorber les différents sièges. Nous ferons cela le euh, plus tranquillement possible en février et ah, je... ah, mars. Je, je En conséquence, si vous demandez au Conseil municipal, je vous avais le compte de la procédure, de retenir la Société française de restauration et services Fedexo dans le siège social 6. 7829 en euros et représentée par sa présidente, Madame Lydia Radix, d'autoriser Madame le maire à signer l'ensemble des pièces contractuelles du contrat de concession pour l'exploitation au service de la restauration collective de la ville du CCAS pour une durée de sept ans à compter du 1er septembre 2018. Excusez-moi, lors de Excusez la présentation de... Oui. C'est bon, oui. Madame le maire de vous être Pour la qu'on a, on a, on a faite de présenter euh, les comptes diagnostiques et les conclusions euh, en matière de délégation de services publics en matière de restauration scolaire, je me suis aperçu qu'à la page 7, paragraphe 5, il y a une grille tarifaire de, de la restauration scolaire. La petite enfance, et la vie. Et ça, c'est le, le, le prix que la vie paye. En page 5, c'est le prix que la vie paye. Ce n'est pas le prix définitif. Oui. Ce qui va être facturé à la vie. Voilà, c'est ce qu'on avait discuté ensemble. Enfin, la médicine était en train de réfléchir. Oui, oui, là, on a réfléchi. De... Donc, on sur le plan ah, de l'année. Voilà. Euh, dans le c'est cette... quand même dommage qu'à la suite de cette délibération que vous, vous présentez, il n'y ait pas bah, la délibération définitive sur la tarification pour les montées scolaires. Parce qu'au mois de septembre, comment ça va se passer Non, au la... il n'y a rien de changé. C'est la oui, mais il y aura quand même, même une modification à la tarification. Certainement, mais euh, nous n'avons pas, pas fixé les tarifs pour l'instant. Après avoir travaillé sur le budget dont les résultats ne sont pas mauvais, il est apparu qu'on pouvait absorber pour la rentrée scolaire, euh, et avec ce budget actuel, euh, effectivement, le surcoût. Après, on reverra ça pour le budget de non, Mais On peut quand même que ça ne figure pas, pas, on ne s'appuie pas sur cette C'est bien, c'est toujours, toujours passionnant, monsieur. C'est oui. oui. bien. Voilà, donc, monsieur Le Ah oui, ça me passionne et me changez tellement vie. Oui. Merci. Euh, bon, déjà, je voulais préciser que c'était la délibération la plus importante du conseil municipal, de ah, loin. Merci, monsieur Le de saint 1 Et, euh, et, et, et j'ai deux remarques principales oui. concernant cette délibération. Premièrement, les orientations qui ont été retenues nous, nous satisfont euh, pleinement. Et vont exactement dans le sens que nous proposons depuis 2014, c'est-à-dire la création d'une légumerie, ce qui permet de pouvoir cuisiner des, des, des produits frais, la jonction des contrats CCS et cantines scolaires, plus de bio, plus de local. Alors vous savez que nous ne sommes pas des grands partisans des délégations de services publics, des DSP, notamment euh, échaudés par tout ce qui s'est passé à valoré de golfe euh, Pourtant, dans le cas d'espèce, la durée courte de cette délégation de services publics de 7 ans, c'est-à-dire qu'elle viendra à échéance lors du, du prochain mandat, mandat euh, nous fait penser que voilà, c'est une étape et que c'est un, un choix pertinent pour préparer le passage en, en régime municipal. Cependant, et c'est mon deuxième point, nous manquons visibilité sur les conséquences concrètes de ce, de ce contrat. Alors M. Giraud l'a évoqué rapidement, donc je vais vous poser une question très simple. Allez-vous augmenter le prix des repas des familles durant la période de ce contrat ah ben, C'est certain, parce qu'il faut savoir que quand même les, les tarifs n'ont pas augmenté de, depuis 2014. Donc, c'est un, un surcoût qui est quand même suffisamment considérable pour qu'on s'interroge euh, sur euh, l'opportunité d'augmenter ou pas et d'augmenter légèrement. Effectivement, on ne va pas faire porter sur les familles le poids de cette rénovation de la région centrale qui est absolument euh, nécessaire. Vous l'avez souligné, et on nous avions besoin d'une mise aux normes massive qui n'a pas été faite auparavant avec la vignerie, avec toutes les normes actuelles. Aussi possible d'avoir beaucoup plus d'enfants à la cantine, avec un accueil et des conditions euh, plus intéressantes et plus satisfaisantes pour les enfants, puisque euh, ça n'est pas dans, le, dans la délibération, mais on euh, vous avait présenté la construction d'un réfectoire sur la maternelle l'Angevin, de manière à ne plus avoir à faire traverser les petits de la maternelle pour aller au réfectoire de l'Angevin et Donc c'est une avancée majeure, avec un charge par la collectivité, donc la ville, de cette cantine maternelle. Voilà. Pour nous, c'est très très important, mais c'est vrai que le coût est considérable pour la mise en d'or et la rénovation de cette cuisine, et c'est vrai que nous allons travailler au plus juste, de manière à ne pas trop peser sur les familles, mais quand même un petit peu augmenter, ça c'est je pense nécessaire pour l'équilibre de notre budget. parce que si vous voulez, si on continue, ça fait quand même bientôt 5 ans euh, que nous n'aurons pas euh, augmenté. C'est un gros effort. Que fait. Beaucoup de communes autour de nous, euh, de tous bord politiques, enfin autour de nous, c'est surtout d'un bord politique, euh, mettent en place la, une tarification au quotient familial. Euh, Est-ce que c'est une, une piste pour... que vous envisagez c est, c est pas Non, c'est quelque chose que vous ne ferez pas. pas... Écoutez, nous, on va beaucoup réfléchir. Hein, on n'est jamais dans la précipitation, dans la gestion prudente. Euh, avec évidemment le conseil des, des experts autour de nous, de manière à ne pas euh, mettre en enjeu le budget, mais aussi de ne pas peser sur la classe moyenne. Vous le savez, depuis le début, euh, nous tenons absolument à préserver le pouvoir d'achat de la classe moyenne. C'est pour ça que nous avons baissé d'une manière considérable le prix de l'eau et euh, des stationnements en, en partenariat avec effectivement les délégataires, de manière à ne ces blocages qui avaient été posés par l'ancienne municipalité. Dans tous les cas, voilà, la tarification caution familiale familial est, est une, une, un souhait, j'ai envie de dire, de, de, de, de notre groupe. Et on, ah, d'accord. On aimerait, on, aimerait, on, aimerait, on aimerait une réflexion en ce sens-là. Donc, j'ai bien noté toutes les avancées qu'il y avait avec ce contrat. J'ai noté aussi que vous annonciez une hausse de la tarification de la cantine pour les familles. Et voilà, moi, tout non, en étant. Je n'annonce pas de hausse de tarification puisque je ne sais pas ce que nous. Donc, vous n'augmenterez pas, pas le, pas. le, le prix je, euh, dis, de aux je ne dis pas que la, la tarification va augmenter. Je dis qu'elle est inchangée jusqu'en décembre et que nous allons travailler à, sur cette tarification. Je voilà. Ne vais pas dire, non, Monsieur Falco, vous n'arriverez pas à me dire ce que je n'ai pas envie de dire. Donc, je vous sais avez que j'ai énormément vous êtes politique, politique, politique, politicien. Mais moi, je suis dans la raison et dans la gestion. Depuis 4 ans, ça Très bien, on est sorti du réseau d'alerte dans lequel c'est l'équipe nos amis. Donc, on continue sur la même ligne avec beaucoup de calme, de raison, de tempérance et surtout beaucoup de, de gestion euh, sur la manière dont, dont on dépense euh, ou pas euh, les euh, deniers du euh, contribuable. Voilà. Donc, on travaille comme ça. C'est toujours dans l'intérêt de la commune. Et dans la des familles. Donc on vous tiendra au courant, et je vous assure qu'en ah, 2019, on au courant si on augmente. ou pas. Dans tous les cas, lorsqu'on met en place une délégation de services publics, on réfléchit à l'équilibre financier sur, le la, sur le les sept ans, le sur la totalité. Euh, sur la totalité. Faisons, monsieur. Enfin, donc ça, euh, donc vous, vous avez une idée claire temps, de ce qui va se passer, ça demande et si vous ne voulez pas le dire ce soir, il n'y a pas de doute que, que vous augmenterez que vous euh, à terme. Vous le... dites quelque chose qui n'existe pas, comme plan, je suis désolé de vous dire, vous dites des oui. choses qui n'existent pas. Donc je vous les laisse me dire, c'est votre point de vue, c'est votre vérité, ça le Donc tout en étant favorable à la délibération de ce soir, je m'oppose à une augmentation des tarifs sans mise en place de tarification au quotient familiale, ouais. que vous l'avez compris. C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai, ouais. n'ayant pas de visibilité sur les Donc, conséquences de ce contrat. Vous m'opposez à quelque chose qui est non, je pas, pas qu qu est parce que que je n'ai pas assez d'informations. C'est vraiment celle-ci de la Vous dites vraiment à votre manière les choses. Je n'ai pas annoncé d'augmentation, j'ai annoncé la réflexion. C'est tout. Donc, vous allez, vous allez annoncer encore une chose qui va être fausse et j'aurai l'occasion de dire ce que j'en pense. Merci. Monsieur Besse, oui. Pas, pas grand-chose à dire sur la déclaration en tant euh, La tendance, ça du bon. Donc, euh, finalement, Edior, ce Sodexo, Sodexo Edior, finalement. Euh. Euh, moi, ce que je, là où je voudrais insister, évidemment, c'est sur les techniques qu'on a connues avec, euh, avec Edior et sur les moyens de contrôle qui ont été mis en œuvre euh, je voulais m'assurer que ces moyens de contrôle allaient perdurer et qu'on en fait. ne lâcherait pas le contrat comme avait peut-être été fait avec euh, Elior sur, sur les contrôles. C'est vraiment un engagement qu'il faut prendre, oui. ça a été le, le problème d'Elior, parce que sinon oui. les parents étaient plutôt contents dans l'ensemble. Bon, ils ne contrôlaient pas vraiment ce qu'il y avait dans les assiettes, c'était peut-être dommageable. En tout cas voilà, sur Sodexo, il n'y a pas une énorme différence euh, différence à la marque, mais sur les moyens de contrôle, il faudrait, faudrait nous assurer qu'ils qu qu perdurent. On a toujours le même cabinet. Hein, qui est, si nous avons trouvé les dysfonctionnements, c'est parce que nous avions des moyens de contrôle. Hein. Donc ça, c'est pas notre crédit. C'est en contrôlant qu'on a vu qu'il y avait des problèmes. Voilà. Euh, par ailleurs, il y aura des contrôles internes, c'est-à-dire de, des employés mairies qui quand même contrôleront au-delà du, du cabinet d'experts. Euh, il y aura un double, une double intervention. Voilà. C'est vrai que c'est un sujet euh, très sensible parce que nous avons eu des, des surprises malheureuses et nous avons sanctionné, effectivement, à l'époque, le délicataire, ça avait fait l'objet d'une délibération. d'ailleurs. Voilà. Ce, ce que je voulais préciser, c'est que le thème des experts, il faudra tout le temps... Ah oui, c'est obligé. <coughs> bah, obligé, parce que si vous voulez, ils ont une expertise que nous n'avons pas, qui est complètement scientifique, et là, il faut vraiment euh, des prélèvements très particuliers et euh, des, des personnels formés à ces prélèvements. Parce que nous n'avons pas en mairie. En mairie, nous avons un contrôle de grammage, d'origine, de, etc. Tout ce qui est visible. Par contre, il faut un cabinet d'ESPER pour euh, analyser ce qui n'est pas forcément visible, la qualité, etc. Voilà, Qui demande quand même des recherches autres. Merci. Qui est contre qui s'abstient. Merci. Euh, délibération du pour 10. Remise de prix aux lauréats du baccalauréat dans le mention très bien. Madame Sacquet. Afin d'encourager les adhérents militants de groupe commune, il est proposé de fixer un prix destiné à et de l'obtention d'une mention très bien. Un prix de 100 euros est proposé pour les élèves effectivement domiciliés sur la commune. Les crédits seront prélevés sur l'article 6714 prévu dans le budget de la ville pour l'exercice 2018. Il est demandé au conseil municipal de fixer un prix de 100 euros destiné à récompenser l'obtention d'une mention très bien au baccalauréat à édition 2018 pour les élèves effectivement domiciliés. Quelconque qui leur permet de profiter d'une activité sur un, un temps indéterminé. La deuxième question que vous pouvez vous poser est ce qu'on sait le nombre de bénéficiaires Oui, un café Merci beaucoup. Donc, on votre pour. Hein, qui est contre oui, Non, non. Ah. Même réflexion que M. Giraud, c'est la raison pour laquelle je m'exclame. C'est très bien, c'est si une demande des lauréats qui hein, préfèrent largement avoir des besoins. Je ne c'est bien légitime, surtout au moment des vacances. Donc c'est vrai euh, qu'ils ont besoin d'argent, de, de, de, de je veux dire, très simplement. Et on est là pour euh, leur faire plaisir, euh, dans la mesure où ils ont extraordinaire. Merci. Qui est contre Qui s'abstient Merci. Règlement, congé, compte, épargne, temps de euh, 2018, M. saint -Denis. À l'occasion de la mise à jour euh, du règlement des congés, nous avons établi un document unique qui reprend le règlement des congés et le compte temps. Ce document a été élaboré par la RH en liaison étroite avec les syndicats. Le règlement reçu un avis favorable au comité technique du 31 mai 2018 et entrera en vigueur à la date de, à du vote de la présente délibération. Donc c'est un règlement qui vise à intérêt les droits et les obligations affairement à la prise de congé, aux autorisations spéciales d'absence. Et nous demandons au conseil municipal d'adopter ce nouveau règlement et d'autoriser madame le maire à signer les pièces de nature administrative, technique, financière nécessaire à l'exécution de la présence délicat. De des questions, des comptes, qu Ah, pardon. Pardon. Euh, je m'abstiendrai sur cette délibération parce qu'on euh, n'a pas dans le rapport finalement le déroulé des discussions, en tout cas des négociations avec les syndicats. Euh, vous nous aviez fait déjà le coup. Monsieur Salmon, il y a, il y a un an, disant que les syndicats étaient d'accord, etc. Ça s'est avéré plus euh, compliqué que ça, finalement. Donc là, n'ayant pas les rapports des comités techniques, etc., je pourrais faire les sur ce sujet. Nous avons eu une unanimité sur les propositions qui étaient faites et les propositions obtenues et même des syndicats. Donc, qui est contre oui, non. Qui est contre Qui s'abstient Merci. Délibération oui. oui. numéro 12, autorisation de signature d'un accord cadre avant le commun suite à l'appel d'offres ouverts pour des prestations de services de mission et de type restaurant pour le personnel communal. Monsieur Samou. Euh, nous avions passé un marché avec euh, une société pour les tickets-restaurants depuis le 1er août 2014. Cette société était la société Notixis chef de Table. Nous avons lancé une consultation car ce contrat prend fin au 1er août 2018. La ville a donc lancé un appel d'offres. Plusieurs sociétés ont répondu. Vous en avez la liste. L'analyse a été faite quand sur un point de vue technique, financier, sur les offres présentées à la Commission. Le classement retenu vous est indiqué en page 2. La société Natixis Intertitre est arrivée première. L'analyse de la candidature de la société classée en numéro 1 s'étant avérée conforme, il est proposé au Conseil de retenir Natixis Intertitre comme lauréat de cette proposition. Il est donc demandé au Conseil Municipal une édition des articles et ordonnances d'approuver la finition de ce marché calque et d'autoriser Mme la Maire à signer toutes les pièces contractuelles, y compris éventuellement des modifications en cours d'exécution intervenant sur la durée de contrat oui, simplement, une petite explication dans les valeurs techniques. La valeur technique est bien comprise qu'on parle de valeur environnementale. Qu'est-ce que vous entendez par valeur environnementale C'est la qualité du papier C'est ce qui est logiciel, tout ce qui est euh, l'analyse. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Varification vente de cartes postales à la librairie du musée Ragnelly, à Madura, du d'art d'histoire et d art, d de création. Alors dans cette délibération, il convient euh, d'harmoniser le prix de vente de toutes les cartes postales de format classique, d'appliquer à Madura et à la librairie du musée, le tarif de vente suivant. Carte postale de format classique de divers <tousse> sujets ou artistes pour un prix de 1 euro la carte. Donc il vous est euh, demandé d'approuver ce prix de vente qui est bon et s'abstient ici. Au de la protection fonctionnelle à un élu. Madame Moitrie va sortir. L'article... 21-23-34 du Code général des collectivités territoriales précise dans son alinéa 2 la commune est tenue d'accorder sa protection de maire à l'élu municipal de Suterre ayant reçu une délégation ou à l'un de ses élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales, à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère faux détachable de l'exercice de ses fonctions. Madame Marie-Claude Mointry, seconde adjointe au maire de la commune de la maison de ce a formulé une demande en date de 9 juillet 2018, sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre d'une citation directe par devant le tribunal correctionnel de Nice, délivrée en date du 27 juin 2018, à son encontre par M. Lionel Thibaultier, conseiller municipal d'opposition sous étiquette « Rassemblement national à la ville d'Antibes » pour de prétendus faits de diffamation publique envers un particulier commis le 1er avril 2018, à raison de l'invitation à M. Tigoli de prendre un appartement sur la ville pour faire semblant de valoir et pour se présenter au municipal, ainsi que le de prévenir un fait d'injure publique envers un particulier commis le 1er avril 2018. Il, Il apparaît que les faits reprochés se sont déroulés dans l'exercice des fonctions de Mme fonction et qui a réagi en sa qualité d'élu municipal au personnage politique. Sur une page publique Facebook, elle annonce d'un événement politique concernant les futures élections municipales dans la presse locale ce matin le jour du 1er avril. Il vous est demandé d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme Marie-Poîtri, seconde agent du maire de la commune, tout au long de la procédure. De dire que l'intégralité des frais liés à cette procédure conformément à la jurisprudence seront pris en charge par la ville au titre de la protection fonctionnelle. De préciser que les dépenses en résultant seront réglées sur les crédits à cet effet, au budget de la ville, compte 6 718, sachant que si Mme Moitrie paie, Mme Moitrie remboursera l'intégralité de la dépense. C'est la règle. Voilà. Oui et Si vous permettez, euh, et nous voilà. Donc, avant force d'user et d'abuser des réseaux Facebook, pour rien, on est, on est pris qui est croyant. Hein. Votre commissaire s'est fait prendre les poids dans la confiture. À force de pouvoir louer à la guerre qui est piqueuse, on trouve toujours plus fort que soi, qui se charge de nous rappeler à plus de réserves. Nous mettons en garde, effectivement, celles et ceux qui ont trop tendance à utiliser les réseaux sociaux pour tout n'importe quoi sans s'assurer de bien donner des informations reçues. Les faits relatés dans la note 14 sont de notre avis totalement l'ordre privé et détachable de l'exercice de la fonction d'un élu. Il s'agit de propos qui ne peuvent qu'engager la responsabilité éventuelle de son auteur. Cet élu aurait dû faire si à la qui consiste à tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Enfin, nous estimons qu'il appartient pas au contribuable à ce la sorte financière des dérapages des de cette personne, même si elle s'engage à rembourser en cas de, de condamnation. En conséquence, nous, nous rendrons compte à l'occasion de cette délibération et nous, nous réservons le droit, bien entendu, de déférer devant. Le tribunal administratif, la délibération, si elle était acceptée, je pense que la solution serait plus raisonnable, serait de la rapporter. Voilà, voilà je, je ne savais pas que vous aviez la possibilité de oui. vous substituer au juge pour nous, non, pense, ça n'est pas le cas. Donc on attend mal oui. la, la décision du oui. juge. <coughs> D'autres questions oui. Déjà signalé, vous avez oublié de lire une phrase de la, de la délibération c'est ainsi que pour de prétendus faits d'injures publiques envers un particulier commis le 1er avril 2018, pour les propos suivants, pauvres décélébrés. Ceci étant dit, au lieu de recadrer votre adjointe pour qu'elle cesse son activité contestable et quotidienne sur Facebook, vous préférez lui décerner le totem d'immunité. Il faut dire qu'il ne coûte pas cher puisque c'est le contribuable qui paye. Alors Dans, dans, cette, dans cette affaire, pseudo-affaire, tout est hors de propos. 1 les faits reprochés n'ont rien à voir avec les fonctions politiques de Madame Moitrie babasser sur Facebook que ce soit pour injurier ou pour blaguer la justice le dira, ne fait pas partie du travail normal d'une adjointe deux, même si cela avait un vague rapport politique, la loi établit que la protection fonctionnelle ne doit en aucun cas être accordée pour, je cite des excès de comportement alors, je ne suis pas procureur ni juge, mais en effet disons, pauvre, pauvre décérébré je me pose la question c'est pour ça, d'ailleurs, que la loi a créé... Donc, troisième point, c'est pour ça que la loi oblige à ce qu'il y ait une enquête administrative préalable avant qu'il y ait une demande de protection fonctionnelle. Cette enquête administrative préalable, elle ne nous est pas fournie. Dois-je en conclure qu'elle n'a pas été faite Dans tous les cas, ça, ça mettrait la ville en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Et ça mettrait en, en, en porte-à-faux surtout les élus qui voteraient cette délibération alors qu'ils n'ont pas une connaissance d'une enquête administrative. Et quatre, je rappelle que à l'Assemblée, bien sûr, que voter une protection fonctionnelle illégitime et constitutif du détournement de biens publics. Et cinq, enfin, donc, vous voulez imputer ce financement aux contribuables. Donc, pour moi, rien dans cette affaire ne concerne l'intérêt général. Et on ne manque pas de sujet prioritaire à Valorès Golf-Jean pour perdre de l'argent et de l'énergie avec ce type de, de préoccupation secondaires. Plus largement, ce que je trouve le, le plus grave, c'est la, la caution que vous semblez accorder aux errements déontologiques de votre adjointe qui est adepte des excès sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas rentrer dans les détails, etc. Ce n'est pas le lieu pour le faire. J'ai juste deux questions à vous poser. Est-ce que vous acceptez que ce soit votre adjointe qui gère le compte Facebook d'une association qui œuvre dans le social, qui bénéficie de subventions publiques euh, de la ville pour tenir des propos qui n'ont rien à voir avec l'objet de cette association. Est-ce que vous acceptez ça, Madame Je ne sais pas, monsieur, de quoi vous parlez, je ne lis pas les réseaux sociaux. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne lis pas les réseaux sociaux. Encore moins celui-ci. Donc je me dis, euh, non, donc, je... voilà. Donc, je... Euh, donc je... Oh. Je, ne, je ne doute pas un seul instant que, euh, que vous aimiez dire, euh, etc. Toujours est-il que je ne suis pas procureur, je ne suis pas tranchera, je ne poserai aucun avis sur cette affaire parce que je crois que ça ne ferait que gonfler le dossier. Donc c'est le juge qui tranchera et nous dira ce qui est bien. Euh, comme d'habitude, vous donnez des leçons. Je pense que vous devriez peut-être vous taire. Vous avez été condamné très récemment. Donc je pense que j'ai été, été condamné en effet, vous avez raison de le, de le rappeler et je, je le dis fièrement à ce micro pour défendre l'intérêt général en informant la population en partageant des publications de Mediapart d'Anticorps. Je ne dis pas que je suis trouvé, moi j'assume totalement ce que je fais. Je l'ai fait dans l'intérêt des Valoriens et des Golfes -Jeunet, et Et j'assume la condamnation, quoi que j'en pense. Bon, euh, le deuxième, euh, la deuxième question que je voulais poser, vous n'avez pas répondu à la première. Donc puisque vous oui, ne savez pas, pas je vous me dis, je parlais en de l'association EPH. Pour M. Falcou, vous pour qui finalement Pour M. Falcou, venez de dire moi. Oui, deuxième Falcou, question. Est-ce que... Pas le Ahmed si, en fait, vous, si vous ne voulez pas répondre dit, aux questions je suis conseiller municipal membre de cette assemblée délibérante et, alors, et je pose bien, si des questions à l'assemblée c'est demande d'une adjointe il n'est pas là pour répondre mais non c'est ah, une déloyauté qui ne euh, donne pas plus que ça mais je trouve que c'est déloyal ce que vous faites, vous attendez qu'elle soit partie pour l'attaquer j'en ai déjà parlé Ai en aidé. Quand elle reviendra, je lui repose la question. Euh, question diverses, si vous le souhaitez, mais en tout cas, j'ai déjà eu l'occasion de discuter vraiment, de ces points avec ça elle, des yeux dans les yeux, Madame. Directement ou personne Ça a déjà été fait, Madame Saluki. Et vu qu'il n'y a pas de changement et vu que vous, vous ne semblez pas vous préoccuper de ces questions, je les porte au conseil municipal. Oui, c'est ça. J'ai une deuxième question. C'est est-ce que vous acceptez que votre adjointe euh, gère le compte, la page Facebook du Conseil de quartier 2 de golfe -Jour vous disiez que vous ne vouliez pas politiser ces conseils de quartier et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais Madame Saluki gère ce page Facebook. Elle va être ravie d'apprendre le. Elle le sait, je vous rassure, elle le sait. J'en ai déjà eu l'occasion d'en parler avec elle aussi. Donc bon, du coup, vous pourrez en parler avec Madame Montry puisque vous le semblez l'ignorer. Donc voici les deux les deux points qui me semblaient plus graves que les autres qui méritaient d'être évoqués ce soir. Pour le reste. En, en fait, sur cette délibération, il y a deux options. Soit les faits reprochés sont en lien euh, avec euh, la fonction d'élu de Madame, madame de Moitrie. De Donc à ce moment-là, si jamais il y avait condamnation, c'est le juge qui à, il faudra prendre des mesures exemplaires face à une adjointe qui a fauté. Nous sommes d'accord. Il Non, faut je dis si. Voilà. On n'a pas la réponse, alors, on l'aura peut-être un jour. Et si... Désolé monsieur, vous êtes en train de vous ériger en, en, en, en juge, euh, à, à, à, à vous donner l'impression euh, que vous, avez, vous détenez la vérité et la loi. Le juge va passer, la justice va passer et on en débattra après. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites, monsieur Falcou, là Mais je rappelle. Mais la vous, loi. vous vous rendez compte vous Je vous des loi. leçons, vous non, rappelle. Allez, rappelle, rappelle la, la loi, loi. Pas, mais quelle loi, mais monsieur, c'est vous qui l'avez dit la vous... C'est vous qui dit Madame Saluki, vous l'avez citée dans votre délibération. Je... Non, je ne l'interprète pas, je sais la lire. Ça, y a une oui. différence. Ah ben Alors là, pour qu'il y ait une protection fonctionnelle, pour qu'il y ait protection, fonctionnelle il, y ait protection fonctionnelle, il faut qu'il y ait vous bien avec l'exercice. On, on, on l'avait dit, mais à ce moment-là, je ne pensais pas. Donc pour ma part, je pense qu'on ne remplit pas les critères de protection fonctionnelle. Donc je m'opposerai formellement à cette décision. On attendra. Donc, qui est contre qui s'abstient, merci. Euh, je vous ai le moral pour être à peu, Ah, pardon, excusez-moi. Euh, je ne vais pas évoquer qui non. non, je ne pas beaucoup ce, ce, ce, ce, ce soir, parce que bon, il y a beaucoup de sujets. Je vous rappelle qu'à l'été, il y a une oui, très belle soirée qui, qui, euh, qui est. Euh, non, tout à fait, plus sérieusement. Euh, vous soutenez votre adjointe et finalement, vous soutenez votre équipe. J'ai des valeurs morales qui sont ai... sensibles. De... Et je trouve que c'est tout à fait à votre honneur. Moi, je ne suis pas mal à Je J'ai pas de soucis là-dessus, c'est tout à fait à votre honneur. Et je pense que vous êtes dans l'affectif et c'est peut-être euh, pas, ouais. toujours, pas toujours le bon... le bon chemin à prendre. Néanmoins, si je peux porter témoignage, Marie-Claude euh, et vous, et faire enfin, partie des personnes qui sont aujourd'hui de sur certains réseaux sociaux, le, le, le plus insulté et avec euh, l'image la plus écrasée. Oui, mais là, ça pas, M. Et, M. et, et, et, et, et ça, c'est tout à fait déplorable. Euh, parce que ça a aussi, euh, pour l'image de la ville une très mauvaise image pour la ville. Et, et ça, c'est absolument insupportable. Et, et évidemment, on, Ce sont des gens qui détruisent la ville. Ça. On peut toujours faire le plus que ça s'arrête, mais, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très dommageable pour notre ville. Ce, cela étant, euh, étant j'ai essayé de trouver euh, des circonstances atténuantes à la euh, moiterie à Elana, euh, clairement, parce qu'à un moment donné, à, faire, à force d'être attaquée comme ça, avec violence, euh, quelquefois on peut en plus déraper. Euh, C'est ce qu'elle a fait. Et, et, et, et je peux vous dire que cette production n'a pas resté très très longtemps en ligne. Et je pense qu'elle a pu s'aperçu de son erreur. Bon, elle a été faite, elle a été photographiée, etc. Après, la question que je me pose, effectivement, euh, euh, sur l'action de M. Tibouli, euh, parce que chacun a le droit de, de protéger euh, son image, néanmoins, obstruer la justice, finalement, tomber les tribunaux par. Ce genre d'action, hein, on n'est plus d'accord, c'est une action plutôt politique que, que privée. Je trouve ça un petit peu dommage aussi, et, et finalement, pour quelqu'un qui a des ambitions sur la vie de Valérie Colfejean, je pense qu'il devrait, il devrait, il devrait, à mon sens, prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça, et accepter que quand on est élu, on puisse quelquefois, sur Facebook, malheureusement aujourd'hui, moi j'ai reçu des lettres quand Facebook n'existait pas. Aujourd'hui, quelquefois, il y a des dérapages sur Facebook. Si chaque fois, effectivement, on devait porter plainte, on a favoriserait encore un petit peu plus les tribunaux. Euh, et ça, je trouve tout ça aussi assez, assez difficile. Je ne comprends pas le jugement. Mais euh, d'autre part, ce que, ce, que je, ce que je regrette aussi, c'est chaque fois que vous avez été attaqué sur votre image, ou que Marie-Claude Motry a été attaqué sur, sur son image, ou d'autres conseillers municipaux ou adjoints, il n'est pas porté plainte. Je trouve que c'est dommage parce que euh, ça, ça, ça donne du recours cours à, à, à tous ces dénigrements et, et je pense que c'est dommageable pour la ville et je vous invite à l'avenir euh, à porter peine chaque fois que l'image de la ville sera... Merci, c'est la prochaine Merci beaucoup. Merci. Alors, sur, sur cette affaire en particulier, j'ai essayé de chercher des raisons, euh, euh, pas évidemment de voter pour pour la protection, euh, l'assistance à la moitié, mais pour m'abstenir. J'ai cherché et, et finalement, j'ai. pas de, de raisons de pouvoir même abstenir, parce qu'il n'y a pas de préalable là-dessus. Euh, Aujourd'hui, elle s'est pris, euh, si on peut y dire, le pied dans le tapis et, et moralement, euh, vraiment, j'ai aucun souci avec ça, mais euh, juridiquement, je ne vois pas ce qui euh, permet à la municipalité euh, très, très clairement euh, de l'assister dans cette affaire. Moi, je pense qu'on pourrait régler l'affaire assez rapidement, et puisque euh, le, le principal intéressé est ici, et c'est pas un citoyen là puisqu'il est élu à la région, euh, à la ville euh, je pense que euh, moi, je lui demanderais tout à fait clairement aujourd'hui s'il était prêt à retirer sa tête à partir du moment où Mme Babadi pourrait des excuses publiques. Voilà la question que je pose à M. Thibault. Il n'a pas la parole, je suis désolé, il ne fait pas partie du conseil. Je sais, est-ce que vous l'autorisez à répondre Non, parce que là, on va. Euh, je pense que juste que un, en, Non, non. Pas. Il fera ce qu'il veut, mais là, on n'est pas dans le En tous les cas, je lance la question. Non, non. Parce qu'encontrer les tribunaux non. pour ce genre d'affaires, ça me semble bah, franchement écoutez, euh, de, de, de de La liberté escalée, la escalée, la de ce de est ce qu'elle est, il fait ce qu'il a envie de faire. Absolument. Moi, je n'ai rien à demander à qui que ce soit. Euh, voilà, donc par contre, ce que ah, je vais vous à demander, à... c'est de bien vouloir voter. Avant de voter, oui. voter, je voudrais oui. aussi euh, faire une demande à Mme moi, Moitrie. Oui. Non mais attendez, ça, attendez. arrêtez de parler à quelqu'un qui n'est pas là, enfin ça c'est oui. bien, bien, bien sûr. On l'a, la, la fait sortir, c'est la loi, et ah, vous, ah, vous ah, n'arrêtez ah, pas de ah, parler ah, d'elle et vous, Monsieur vous Monsieur ne de poser question là concernant auquel je ne peux pas répondre parce que je ne sais même pas qui fonctionne dans quoi. Et vous me demandez, demandez à Mme Moitrie, elle n'est pas là, je suis désolée. Non, il faut arrêter, il faut être sérieux. Faut... Là, on est en train de... On est, on est... On est... On est descendu très très bas. Hein, êtes... Donc là, on continue à descendre encore un petit peu, parce qu'on parle de quelqu'un qui n'est pas là et qui ne peut pas répondre. Donc, euh, je crois qu'il faut remonter le niveau. Celui qui était, euh, celui que nous avions jusqu'à cette délibération, on a toujours eu un niveau intéressant. Voilà. Euh, donc, je crois qu'il faut revenir avec euh, sagesse à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le vote. Donc, qui est contre S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, oh, pardon. Euh, non, parce que M. monsieur Pess avait levé le bras. M. Pess avait, avait levé la main et on ne sait pas ce qu'il a voté. S'il vous plaît. Euh, vu l'importance de, de ce vote, euh, on a été très gêné. Euh, nous avons dû, je suis sorti de l'hôpital vendredi. Euh, ce tard dans la soirée, euh, j'ai appelé une heure avant le conseil municipal de ce soir la délibération numéro 14. Ça change, pour nous, ça change quand même beaucoup de choses. Euh, nous, avons du, nous, nous avons un groupe d'une trentaine de personnes toujours actives avec nous et à chaque fois que nous prenons des décisions, nous leur demandons de participer à ce que nous allons dire au conseil municipal. Sur l'ensemble, trois personnes nous ont demandé de nous abstenir. Euh, malheureusement, il y a la majorité. Je fais partie de cette majorité. Si nous avions été pour être, pour voter contre, on aurait voté contre. Mais nous avons que trois personnes sur une trentaine qui ont émis c'est avis. Je suis démocrate. Je respecte la démocratie. Je suis fier qu'en France, on puisse voter. On a la possibilité de s'exprimer librement. Ce soir, je le fais. Et je vote pour vous, Madame le maire, pour cette déclaration. Voilà. Le... Je suis démocrate et je respecte. Ce n'est pas l'avis de trois personnes sur ma liste. Voilà. Mais c'est une liste divers droite qui est complètement indépendante, on adore la recevoir des personne et nous avons pris cette décision librement. C'est très très bien, Ce que j'ai entendu des mots très très forts que je ne pratique pas dans, dans la manière de, de travailler mes, mes collègues, c'est recadrer, je ne recadre pas, je dis ce que je pense, d'une manière peut-être un peu sévère, mais je n'ai pas à recadrer des collègues euh, qui euh, travaillent pour la ville et qui redressent cette ville avec moi. Je vous remercie de votre intervention. Donc on recommence. Qui est contre Qui s'abstient Merci. Euh, oui, Madame le maire, je voudrais que euh, le journaliste note qu'on quitte la salle du conseil municipal, Et pour nous, le jour est épuisé. La délibération 15 est arrivée dans trois jours avant la salle, avant la salle du conseil, donc elle n'a pas lieu d'être. Si, euh, un jour, je crois que vous ne connaissez pas bien la règle du oui. conseil municipal. Alors, constitution de partie civile et représentation d'avis dans le cadre d'une procédure pénale. Alors, la commune de Valoris-Révejouan souhaite introduire une action et se constituer partie civile concernant une diffamation publique dont la commune a été victime. En effet, M. Lionel Tivoli, élu sous l'étiquette Rassemblement National au Conseil Municipal d'Antibes, ayant des ambitions politiques totalement assumées et annoncées concernant la commune de Valoris, profère depuis quelque temps déjà des propos de dénigrement parfaitement nuisibles à l'image de la commune et de ses habitants. Celui-ci vient avec, par deux postes en date du 16 juillet 2018, donc je vous demande de le corriger, et une coquille, 2018, sur sa page Facebook, proférer des propos diffamatoires et portant atteinte à l'honneur et à l'image de la ville. En effet, et suite à la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde, M. Tivoli n'a pas hésité à indiquer dans un poste du 5 juillet 2018 à 10h28 intitulé « C'était la fête à Valoris selon Michel Saluki. » Et pour finir la fête à Valoris, des ordures et des racailles incendiées des véhicules, ces délinquants doivent être lourdement sanctionnés et arrêtés de courir la vie de nos concitoyens. Par un second poste de la même date à 14h43, Monsieur Tivoli persiste et dresse une image consternante de notre département et de notre commune, faisant à nouveau état de voitures incendiées notamment sur la ville de Valoris et du laxisme du gouvernement et des municipalités qui laissent engrainer la délinquance dans les quartiers. Ces propos sont parfaitement inacceptables et mensongers. Il n'y a eu, en effet, aucun débordement sur la commune le soir de la finale de la Coupe du Monde qui s'est terminée à 18h45. Aucun attroubement agressif ou débordement violent dans quelques quartiers que ce soit. Une seule voiture a pris feu à 22h35, le match de la finale s'étant terminé à 18 h 45 et l'enquête est en cours, mais dans tout état de cause les premiers éléments visibles et connus révèlent que cet incident est sans lien avec de quelconques effusions relatives à la coupe du monde pas de rassemblement, de dégradation ou autres circonstances ayant entouré cet acte. La commune ne peut pas accepter ces propos et cette attitude diffamante à l'égard de l'image de la ville, qui offre un climat apaisé et une proposition culturelle importante, notamment cet été avec l'exposition Picasso, les années Valorys, menée avec la réunion des musées des musées nationaux et le musée Picasso Paris, exposition d'envergure la fête Picasso qui arrive ce week-end, les marchés côtiers, d'autre part la baisse de la dynacrance a été annoncée à plusieurs reprises dans le Nice matin. La commune de Valoris-Coffe-Jour, largement lésée dans cette affaire, en sa qualité de victime directe de fait de ses propos, constituant une diffamation publique par des propos portant atteinte à son honneur et son image, souhaite défendre fermement ses intérêts, en poursuivant ses actes sur le fondement des articles 23 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par toute voie d'action possible, plainte ou citation directe, et se constituant participe. Compte tenu des articles 30 et 48 de la même loi, implique une délibération préalable. Il est demandé au Conseil d'autoriser Madame le maire à requérir les poursuites ou poursuivre et intenter une action au nom de la commune par voie de plainte ou citation directe à l'encontre de M. Lionel Tigoli pour ses deux postes sur la page Facebook <coughs> sur sa page Facebook, en date du 16 juillet 2018 à 10h28 et 14h43 et constituer la commune partie pour les faits de diffamation publique dont elle est victime à égard à ses propos ci-dessus rappelés, dans le cadre de cette procédure et de ses éventuelles suites judiciaires, par devant les juridictions répressives, ainsi qu'à former tout éventuel recours, considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de valoriser le sujet de requérir des poursuites et se constituer partie civile par le biais d'un avocat en droit pénal. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à rester en justice en poursuivant pour le compte de la commune de Valorise-Bolfejean par voie de dépôt de plainte ou de citation directe et en constituant la commune partie civile devant les juridictions répressives à l'encontre de M. Lionel Thiboni pour ses deux publications sur sa page Facebook en date du 16 juillet 2018 à 10h28 et 14h43 contenant des propos diffamatoires publics à l'égard de la commune, à savoir, c'était la fête à Valoris, selon Michel Salloui. Et pour finir, la fête de Val à Valoris, des ordures et des racailles incendiées des véhicules. Ces délinquants doivent être lourdement sanctionnés et arrêtés de courir la vie de nos concitoyens et le laxisme du gouvernement et des municipalités qui laissent se la délinquance dans les quartiers fait constituer un acte portant atteinte à l'honneur et à l'image de la ville et constituant ainsi une infraction de diffamation publique dont elle est victime eu égard à ses propos ci-dessus rappelés dans le cadre de cette procédure et de ses éventuelles suites judiciaires par devant les juridictions répressives, ainsi qu'à former tout éventuel repos. De confier la défense des intérêts de la commune à un avocat intervenant en droit pénal aux fins d'introduction. De la procédure et défense des intérêts de la commune, de ses éventuelles suites judiciaires par devant les juridictions répressives et de tout recours. J'ajoute que les conseillers, certains conseillers municipaux et adjoints, ont reçu une lettre du conseiller régional Lionel Tivoli. Donc cette lettre sera portée euh, à connaissance de, et portée au, euh, va venir enrichir le dossier porté à connaissance du des questions Allez. Cette délibération dernière minute est en, en rapport direct avec la publicité euh, faite par les médias sur le contenu de la délibération précédente. Elle relève d'un esprit de, de vengeance qui ne donne pas une image responsable et adulte de la municipalité de notre ville. Vous parlez souvent de l'image de valoris golfe jean mais quelle image nous donnons de la ville avec les deux délibérations qui viennent d'être votées On dirait du gros London. J'ajoute que si vous voulez déposer plainte à chaque fois que le FN dit des contre-vérités, ça va nous coûter cher. Donc pour le bien des finances et pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être, je voterai contre cette folle délibération qui engage la ville dans une voie sans issue. J'ai bien entendu que vous ne voulez pas euh, ni défendre l'image ni l'honneur de la ville et surtout son économie qui est en train de se redresser. Vous savez bien que ces propos nuisent à leur économie. Je pense que les commerçants et tous les administrés de cette ville vont apprécier le fait que vous votez contre. Ils apprécieront également d'engager une somme qui restera sur. Je suis désolée, être... monsieur, j'étais été pour défendre la ville. Toute personne dorénavant qui se permettra d'avoir des propos de ce type sera attaquée. Donc, on se disent nous on est là pour défendre la ville, effectivement, elle n'a jamais été défendue. Il faut savoir que ça va changer. Je défends la vie également et peut Non, vous ne la défendez pas, monsieur, parce que là, ce sont des propos extrêmement pénalisants pour notre économie, pour notre activité, pour notre tourisme, et vous le savez. Mais vous faites de la politique politicienne, je pense que là, euh, votre réputation va en prendre aussi un sacré. coup. Euh, pour ma part, il, il est clair que j'en ai assez euh, de voir euh, des propos diffamatoires de sur la commune euh, à des fins politiques ou politiciens de certains. Euh, C'est à nous de juger euh, si M. Thibaulty euh, sera condamné ou pas à la justice. En tout cas, pour ma part, chaque fois qu'on portera à tête à l'honneur de notre ville, je m'associerai à eux. Je vous remercie, M. Pérez. On voit que vous êtes complètement impliqué et je vous félicite pour toutes les actions que vous menez vos manifestations. Non. Donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Excusez-moi, Madame Tulki, il y avait une question orale également. Oh, Excusez-moi. Non, non, euh, oui. Donc vous nous posiez la question sur l'opération. Je pas bien compris. Vous voulez que vous je, je vais dire la question, si que vous, vous voulez bien. Le dispositif éducatif coup de pouce permet un suivi renforcé des élèves de CP en difficulté en associant les familles, les personnels enseignants et les éducateurs. Ce programme a fait la large démonstration de son efficacité permettant aux élèves de CP les plus en difficulté de réussir leur apprentissage de la lecture et l'écriture notamment, garant de la réussite de tout leur parcours scolaire. Une difficulté administrative a fait que pour que ce programme perdure, la ville aurait dû prendre à sa charge 7500 euros supplémentaires par an. Euh, une faible somme au regard du budget de la, de la commune. Pourtant, vous avez annoncé la disparition des clubs Coups de pouce. C'est du moins ce qu'on a rapporté euh, ce matin, d'une réunion publique, sauf si de généreux acteurs privés prenaient à charge ce montant. Donc ma question était la suivante, est-ce que vous pouvez nous rassurer et annoncer que vous avez réservé ou trouvé les fonds nécessaires pour que les enfants de 6 ans de Valoris puissent continuer à bénéficier de ce précieux soutien, s'il vous plaît Je n'ai pas compris votre intervention. Euh, voilà. Donc l'opération Coups de pouce dépend de la politique de la ville, était subventionnée par la cohésion sociale, c'est-à-dire l'État. L'État a décidé d'arrêter au motif que tous les enfants de l'opération coup de pouce n'étaient pas dans les quartiers prioritaires. Donc j'ai plaidé le dossier. Euh, lorsque nous avons appris la nouvelle, c'était un peu euh, au dernier moment, Donc il y a eu la, la clôture des, des clubs coup de pouce. Donc euh, la coordonnatrice très émue nous a présenté euh, la chose, euh, effectivement, avec beaucoup de regret. et et cherchant des, des financements ici ou là, et effectivement à évoquer la possibilité d'avoir de, des subventions de clubs, de fondations, etc. Dans un premier temps, euh, nous avons rédigé des courriers dans ce sens, mais il s'avère que, bon, effectivement, euh, tous les budgets sont déjà passés, il était impossible de, de travailler dans ce sens-là. Nous avons immédiatement arrêté et euh, la difficulté était de dégager une somme qui ne touche pas à la politique de la ville. Euh, on ne fait plus n'importe quoi, bon, les gens ont l'impression qu'il y a qu'à, il faut que, on prend, on est là, ça ne marche pas comme ça. On a un budget euh, de, euh, mené d'une manière extrêmement rigoureuse par notre directrice des finances et on ne dégage pas des sommes du jour au lendemain. Alors j'ai entendu, que, enfin, bon. mon habitude c'est de laisser parler de travailler. Donc j'ai beaucoup travaillé avec la cohésion sociale, avec son directeur, avec l'État et effectivement pour trouver une solution qui ne soit pas extérieure parce que extérieure ça veut dire pas pérenne ça veut dire qu'un club quel qu'il soit, hein, de très bonne volonté euh, un club service peut ponctuellement donner une somme qui peut être intéressante une année mais qui ne va pas se reconduire chaque année donc ça serait encore une fois de euh, faire, hein, faire rêver tous ceux qui seront autour de ce projet avec les acteurs, les travailleurs sociaux et effectivement nous avons la caisse des écoles. La caisse des écoles est une somme avec participation État et euh, ville qui intervient sur les enfants les plus en difficulté, pour payer une perpune quand ils n'ont pas de moyens, euh, une cotisation quand ils n'ont pas de moyens, etc. Donc là aussi euh, j'ai travaillé avec la cohésion sociale pour avoir l'autorisation, parce que là aussi je ne fais pas ce que je veux, pour avoir l'autorisation d'utiliser cet argent public pour le club coup de pouce. Coup de pouce. Donc la cohésion sociale on y a mis un certain temps pour répondre, parce qu'il faut effectivement euh, travailler sur la, la possibilité et la légalité d'attribution globale, non pas à chaque enfant, mais globale à une action dite club euh, coup de pouce. Euh, et finalement, euh, ils m'ont écrit en disant que c'était tout à fait recevable et que je pouvais dégager cette somme. Euh, tout le monde s'en est mêlé. Bon, euh, comme d'habitude, hein, tout le monde se met de tout, il n'y a qu'à fond de compte. On connaît les dossiers, c'est possible, ça c'est mieux parce que alors, ça permet de raconter n'importe quoi. Euh, on a travaillé, on a dégagé cette somme, c'est euh, validé maintenant par l'État, donc il n'y a plus de soucis. Cette somme sera euh, affectée. Alors dans l'avenir, il va falloir, effectivement, qu'on programme euh, un budget pour les clubs plus pousses. Euh, donc je crois que tout le monde est tranquillisé, il n'y a pas de soucis. Euh, et on pourra accueillir, alors pour le coup, tous les enfants. Parce que euh, le fait d'habiter dans un quartier prioritaire euh, fait qu'on finance naturellement. Euh, on va essayer d'élargir, parce que quand un enfant est en grande difficulté, il est en grande difficulté, peu importe, et le quartier, l'appartenance, de quoi de soi. Donc, on est plutôt sur ce registre, je suis sur ce registre, où on ne regarde pas qui vient l'enfant. Voilà. Donc, les clubs de ont bien continué. Oui, oui, complètement. Merci de votre réponse. Avec de l'argent public, Nous ce voilà qui rassuré. est très important, oui, oui, est très ce qui oui. euh, fige quand même euh, l'action. Voilà. Merci. Merci.